Et toi, est-ce que tu as envie de soutenir un ami ou lieu de regarder les mêmes vidéos Oh oui, bien sûr euh, Mais comment je fais pour l'aider Parce que, en fait, je suis pas d'argent et ma famille, euh, elle en a besoin elle... Pas de problème Je suis là pour l'aider Super Utip Waouh Mais. Mais ah, il paye plus Et non le site pour soutenir les créateurs d'Internet Utip est une plateforme qui permettra à une communauté d'un youtubeur, d'un twitter ou encore d'un twiddos, d'être au courant de ce qu'il fait en ce moment. En plus de ça, la communauté peut tout simplement aussi aimer ou tout simplement aussi de participer à faire des dons. En plus de ça, ça permettra à certains qui soutiennent réellement d'avoir plus vite les vidéos en avance comparant aux autres, et même aussi parler entre MP pour... en cas de besoin. Il y aura aussi le Fire Tippers qui est tout simplement un abonnement spécialement prévu pour les tippers de ce site, qui permettra de tout simplement de faire un don d'un euro pour le créateur qu'il a soutenu, 1€ pour d'autres créateurs, et 1€ pour tout simplement uTip. C'est génial Je prends ma carte bleue Vas-y En t'entant si tu veux. En plus, Hugo a commencé à faire un petit t-shirt sympa, très classique, mais très spécial, pour tout simplement être affirmé que vous êtes un grand fan. C'est peut-être pas le t-shirt le plus cool du monde, mais au moins ce sera mieux que ce que vous pouvez trouver sur le site chinois. Oh non, je suis à sec, je ne pourrais pas soutenir cette pauvre personne. Pas de soucis, le type peut te proposer tout simplement de regarder une publicité gratuite. Il suffit de cliquer sur ce bouton, ensuite tout simplement regarder la vidéo de quelques secondes pour avoir cette affiche et avoir tout simplement cette éducation. Ça ne remporte que quelques centimes, mais c'est déjà un grand cadeau que tu lui fais. Waouh, mais c'est génial En plus, j'ai même pas de bloc Et ça, c'est vraiment une personne qui aime soutenir ses meilleurs amis. Alors n'attends plus et regarde dans la description avec le utip.io slash